Bon, t'es prêt? Demain, Fibo, on part. 3 jours. Il faut absolument qu'on s'arrange pour manger. Donc, ça va être matos, bécasses, bouées, Qui va c'est bien. J'ai bon pas pas pas, pas je dans pas ma jet. Moi, c'est mort. Je mange pas. Moi, c'est clair. Je vais me faire que des shakers, J'ai pris toutes mes crottes. Shaker, euh, tu m'en prends 4 le matin, 4 le, le midi, 4 le soir. J'ai mon pote de crottes. Là, je vais être bien. Je sais pas ce que tu prends, toi, mais ça doit bien marcher, apparemment. tranquille. <musique> Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion Alors aujourd'hui le titre de la vidéo Comment gérer ses repas lorsqu'on part à l'extérieur Ou même quand la cuisine elle est en panne et t'as rien pour Alors, te faire à Alors Pour ça c'est ça qu'on a un partenariat C'est Iron Man, les Allez, gars Le forceur <rire> des enfers Avant la vidéo mais le Surtout, retour Ne force pas avec Iron Man. Mais les gars Franchement c'est super Bon, on va vous parler pendant cette vidéo bon, On va vous en parler Mais déjà Bah imaginons euh, je suis étudiant de 8h à 17h je suis au lycée c'est-à-dire que je, dans peux, la merde je peux manger que au matin et euh, le soir chez moi. Ok. Et en plus, c'est mes parents qui travaillent. Si je peux optimiser un, un, un peu le repas du midi, ça serait bien. Non, alors en vrai, déjà si tu as accès à une cuisine ne serait-ce qu'une seule fois dans la journée, le mieux c'est que tu fais tous tes repas directement dans ces. Comme ça tu fais full tupperware et tu les étales sur la journée, t'as plus qu'à réchauffer au micro-ondes. Maintenant, si c'est pas du tout le cas, es étudiant, par exemple, admettons, nous, on est au lycée. Si tu voulais respecter ta diète, tu sors du lycée à midi. Tu veux pas manger à la cantine, sauf tu regardes le menu de la cantine, s'il y a un truc intéressant. Genre ils font poisson, légumerie. Là, tu peux manger à la cantine. Bah oui. Moi, j'ai toujours dit, manger à la cantine, c'est pas. Faut juste choisir. Voilà, faut pas prendre le, le dessert si c'est un donut, tu vois. Choisis des bons aliments. Mais ça. déjà, le premier point, c'était de s'organiser. C'est super important. Ouais, L'organisation. Si vous avez, euh, si vous pouvez cuisiner chez vous, vous préparez à l'avance, vous allez, vous serez pas perdu. Sachant que tu peux conserver dans une glacière ouate pendant 2-3 jours. Hein. Ce qu'il a fait quand on est parti en Allemagne, et le mec, même le dernier jour, est encore en train de taper ouais. ses œufs. Après, il y a tout ce qui est sandwich, tout ça. Est-ce que c'est. L'idée te le dire. Ça peut être bon en soi. Honnêtement, pour tout ce qui est sandwich déjà fait, c'est pas terrible. C'est le Paf, ça va être très calorique comparé à ce qu'il y a dedans alors que t'achètes un paquet de pain complet tu vas acheter des tranches de jambon, un peu de fromage ou de la salade, tu fais un sandwich à la va vite en deux deux c'est prêt. En fait à partir du moment où c'est vous qui allez cuisiner, là ça sera... Ouais. Optimale. Euh, après, si vous ne pouvez pas faire votre sandwich et vous en prenez un euh, déjà tout fait, ou vous mangez à la cantine et c'est pas terrible, on vous le rappelle, le total calorique, c'est le plus important. Ouais. Si vous avez une jet à 2500 calories et que ce repas-là rentre dans vos macros, ça ne va pas impacter votre jet. Surtout si vous débutez à la muscu. Un étudiant à 18 ans, il peut se permettre euh, d'aller manger à la cantine, ça va pas niquer. sa shape, il fait bien les choses à côté. C'est ça, même si au pire, ils vous ont fait coquillettes, fromage à midi. Et rien de plus, ça veut dire que vous allez avoir 15 grammes de protes sur le repas pour 700 calories Du moment qu'après le reste de la journée vous augmentez vos protéines et que vous faites rentrer tout ça dans les 2500 Ça compensera largement pour progresser Donc là dessus, déculpabilisez un peu C'est pas ça qui va vous empêcher d'avoir une bonne shape euh, Mais on va quand même essayer de vous trouver des petites astuces que nous on avait mis en place quand on ouais. était en étude Ou quand on pouvait pas manger le midi chez soi euh, Ma première astuce tu l'avais dit, le sandwich pain complet Deux sandwichs de pain de la complet fesse. Bon le pain il est transformé, mais si vraiment vous voulez faire les en choses vrai, bien, mieux que rien. vous allez en boulangerie euh, du jambon de dinde c'est bon les gars c'est largement suffisant. Ça fait largement l'affaire, c'est pas ce qu'il y a de plus goûtu C'est sec mais ça fait le taf. Moi j'aimais bien euh, les salades. Les ouais, salades Je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est une salade... Un peu ronde comme ça, ça se vend L'idole, je crois. Voilà, dedans il y avait de la feta, des œufs. Franchement, c'était super Le bon, des lentilles. Tout, ouais. Donc, en termes de prot, on était pas mal. Euh, c'était pas trop sucré et tout, donc j'aimais bien prendre ça. Moi, je sais que je l'ai déjà fait. T'achètes une boîte de, dons de, de bon, 130 grammes. Chaud. Attention, préparez-vous. Hein. faut être déterminé. Ah, il va falloir être chaud. Hein. Dans les 100-130 grammes, honnêtement, tu vas avoir un bon 40 grammes de prot. Ça veut dire ouais. déjà, t'as tes prots là-dedans, c'est carré. Si tu veux vraiment kiffer, tu t'achètes une baguette, tu la coupes en deux, tu te fais un sandwich, un sandwich baguette. Bon, voilà. tu essaies de trouver de l'huile d'olive ou de la mayo. Il vraiment, tu vas mourir Au Il y a 95% de chance Tu claques tu Au goût ça sera pas bon hein. Après vous respectez vos objectifs C'est ce que vous ça. voulez hein. Après si vraiment Tu veux que ce soit passé, sec Je sais que ça se fait T'achètes un tout petit fromage blanc Tu mélanges avec ton ton Et tu balances dans la baguette Carré frais Ouais carré frais, 0%, là, pas qui c'est allégé, il y, y a plein de trucs que tu peux faire. Voilà. Tu mets de la salade, de la tomate, déjà avec le jus, ça va être moins sec, mais surtout ne vous dites pas, bah, je ne peux pas manger clean, donc je ne la mange merde. pas, ou, ah non, c ou vraiment, où je fais de la merde. Essayez d'optimiser un, un maximum comme vous pouvez. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui, se, euh, qui vont s'orienter vers les plats tout préparés, par ouais. exemple, euh, type euh, marie, on a du saumon, du riz, on a l'impression que c'est ici. Je euh, crois même que le, le Nutriscore, je crois qu'il est bon, genre il doit être à B, mais au final, c'est très de rien de dire. Le Très salé ce genre de plat. Et euh, en termes de crottes, on sera pas assez. Et assez... même le rapport grammes-calories est énorme. Voilà, tu prends okay. les mêmes ingrédients, tu le fais toi-même, tu divises les calories par deux. C'est n'importe quoi. C est c est ça. En fait, quoi. vous allez manger une petite portion et vous allez quand même avoir faim, alors que les calories, ça. elles seront quand même élevées. On dit que c'est des calories vides, c'est comme au fast-food, tout ça. C'est beaucoup de calories. En fait, pas grand-chose. Il n'y a euh, pas de volume alimentaire. En fait. voilà. Donc ça, on, on le déconseille. Après, si vous êtes un mec vraiment déterre de zinzin, t'achètes un petit truc de camping, là, tu sors devant le lycée, tu sors des cassouliers et, et tu fais à manger sur un réchaud camping. Hein. Okay, voilà. La phase, Mais il faut une... vraiment être chaud A la fin j'avais des beaux tuperoirs, c'est pas mon quoi, j'avais mes légumes, ma viande, mes glucides 2 minutes, 30 c'était prêt. Après, si vous avez de l'argent, vos parents ont de l'argent, par exemple, et que vous voulez vraiment vous faciliter la vie, c'est vraiment zéro prise de tête, facile à calculer. Vous allez chez Ironmill directement, ironmill.fr, code fitness fusion, ouais. 25%. C'est entre 5 et 10 euros le repas. Donc voilà, c'est entre 5 et 10 euros avec le code fitness fusion, 25%. Si je fais les calculs, vous allez être entre 4 et 7,50 euros, un truc du style. Ouais. Ça reste très raisonnable. Vous allez avoir vos calories écrites, protéines écrites, fibres écrites, glucides écrites, le phage. Ouais, je pense que c'est pas mal. Tout est écrit, c'est impossible que vous, vous vous trompez dans votre diète, que vous mangez trop de calories. 3 minutes au micro-ondes, micro tu vas dans la salle des profs s'il faut, tu dis « s'il vous plaît, je peux réchauffer », oh. tu réchauffes, tu manges, au revoir, c'est fini. En 2 minutes, c'est fait. Tu peux en ramener, qu'on voit un peu à, à quoi ça ressemble. Voilà, donc quoi de mieux que de vous les montrer pour vous présenter un peu la marque, euh, déjà. Donc voilà, je sais pas si, voilà, le focus, il se fait. Donc vous voyez, vous avez les calories, les protéines, fats, et les lipides, la fibre, les carbs, donc les glucides. Et le sodium. Et franchement, la barquette, elle est, elle est elle lourde. Elle est cool. Et le petit logo Iron Mill, franchement, je le kiffe. Franchement, elle est cool. Et en fait, ça, c'est vraiment destiné aux Muscu. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec eux. C'est un produit qui nous intéresse. Après, ça ne remplace pas une alimentation traditionnelle, même si c'est des vrais aliments. Hein, c'est cuisiné, tout ça. Comment ça, ça ne remplace pas Bien sûr que si. Non, mais c'est pour dire que. Si, si ça remplace, ouais, si si ça ça remplace. Que hein. Mais c'est un budget, les gars. Ah, donc pour ceux qui ont la chance de pouvoir cuisiner chez soi, vaut mieux cuisiner, tu vois. Oui, mais moi, honnêtement, je gagne 30 000 euros par mois. je ah ouais, mange tout le temps. Voilà, je me, me fais chier. Hein. 3 repas par jour, c'est -ce bon. En fait, c'est un grain temps de fou. De zinzin. C'est super bon. Donc là, moi, j'ai une salade d'épinards aux crevettes et un aux choux rouges. Donc ça ressemble un peu à ça. De toute façon, c'est simple, et ce qui est écrit dessus. Moi, c'est blanc de les gratinés riz complet et quinoa. Et, et j'ai oui. mangé un truc à la patate douce, là, récemment. Oh, ah, là. Je l'ai pas encore avec oh, des brocolis la et mincés de bœuf. incroyable, la patate douce. Donc, les recettes, elles sont incroyables, ah. les gars. C'est ce qu'on essaie un peu ça. de faire sur Fête un Fat. Et au final, euh, maintenant, on a besoin de trop cuisiner. On va se régaler <rire> avec... Excusez-moi. Si vous avez l'habitude de manger dehors, on vous le conseille les gars En plus de ça, sachez que tous les aliments sont de qualité Ça veut dire tout ce qui est viande, ça va être du 0% matière grasse, 5% de matière grasse euh, Poisson frais, le poulet, qualité j En mangeant, j'ai eu aucun gras ni rien en fait dans ah la non main Il y a eu croire. vraiment rien C'est bon, ça a du goût De toute façon, essayez les gars, on vous demande pas de faire un panier à, à 100 balles Essayez au moins, vous prenez 5 euros, un deux, plat quoi. Juste pour goûter et vous allez voir, vous allez être satisfait. Il est pas mal leur slogan You train, oui Ça veut dire tu t'entraînes et nous on fait un manger mais en il est chaud. En ce moment, il est chaud. C'était Fitness Fusion, Force oui. et Fun.